Et voilà, on en dit peu plus, on en dit peu à beaucoup. Une grande victoire pour l'Afrique. Moi je dis une victoire africaine tout simplement. Cette belle rencontre Sénégal-Équateur, voilà. Et ça finit donner. Vous savez, en début de cette rencontre Qatar 2022, beaucoup ont pensé que Sénégal a déjà fini. Parce que c'est un Sénégal, bien sûr, sans sa diomaine, vu sa santé, vu sa situation actuellement. Et il est bien sûr sur la liste de CC mais physiquement, il n'est pas présent. Donc ils ont pensé que vu l'échec en face du Pays-Bas, que euh, le, les Sénégalais ou l'équipe sénégalaise ne seraient pas qualifiés. Donc ça a été quand même une pression d'une manière ou d'une autre sur cette équipe, disons. Mais euh, leur deuxième match, ils sont venus avec, euh, avec ce qu'on appelle une volonté. Une volonté de mieux faire, beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Chaque joueur à son poste, c'est ce qu'il doit faire pour jouer sa partition, d'accord, et amener donc l'équipe très très loin. Ce qui a été fait leur première victoire au deuxième match et leur deuxième victoire au troisième match face aux Équateurs. Les Équateur n'ont pas démérité parce que quand vous regardez ce match, vous devez être très très fier. Les deux équipes, franchement, ont mené des actions très très impeccables. Mais il faut dire que les Sénégalais, vu l'esprit de la détermination, qu'ils ont depuis le début de ce match, ça fait qu'ils sont sortis vainqueurs. Je voudrais donc vous le rappeler, le Sénégal est qualifié au huitième de finale pour la deuxième fois au coup du monde dans l'histoire. Donc bravo à vous, je, je me réjouis parce que je me dis forcément ce que ces deux mani-sérentent donc de ressentir voit son équipe, voit son pays en train donc de déchirer, d'émerger et de rassurer toute, toute l'Afrique. Je pense à sa joie et c'est la même joie qui m'anime actuellement. Les autres n'ont pas démérité. Nous allons prendre donc cette victoire pour nous relancer de nouveau. Et je suis sûr les Sénégalais avec cet esprit de chercher, d'aller chercher de détermination, de mieux faire franchement ça va les conduire très très très très loin, on dit également bravo au Cameroun qui grâce à boubacar ils ont quand même légalisé gagné en points, donc la victoire donc est attendue face au Brésil qui n'est pas une moindre équipe quand même, mais on attend impatiemment cette victoire le vendredi prochain pour que la joie soit carrément quasi au complet merci également à Koulibaly, voilà, le capitaine de cette équipe sénégalaise qui a quand même rendu hommage à ce grand homme qui est mort je dirais aujourd'hui et cette journée aussi est une grosse grosse journée pour tous les sénégalais et toutes les sénégalaises donc félicitations à vous euh, d'accord, ayez comme je le dis toujours L'esprit de cette démini va vous accompagner, cet, cet esprit de détermination, de volonté euh, va toujours vous accompagner pour que vous puissiez aller très très très très loin, aller au Sénégal et puis euh, que la fête continue bien sûr. Vous êtes bien sûr euh, sur ma chaîne ACOCA euh, officielle, mais bah, l'émission est bien surprise en petit par B Be Media. Bah, Abonnez-vous massivement et voilà, envoyez les cœurs à ces joueurs et euh, que nous soyons toujours derrière eux pour la suite de l'aventure. Vive Kata 2022.